d d d d Et salut à tous c'est astraliens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ouverture de deck de structure La Horde des Zombies Voilà, donc c'est le deck de structure que Stardust avait utilisé pour faire son deck Donc il a encore à minorer, donc vous aurez, vous aurez certainement ça euh, quand je, je serai chez moi Voilà, tout simplement, quand je serai chez moi euh, avant toute chose, je sais, je sais, je sais, je sais J'ai pas un bon PC, je fais pas des vidéos de qualité, voilà Mais si je fais des vidéos, c'est pour vous Donc, pour le moment, je ne peux pas euh, faire autrement Je ne peux pas investir dans du matériel pour le moment Parce que je suis dans un fichu centre Comme, euh, comme je l'ai répété X fois, voilà Donc pour le moment, je fais ce que je peux, voilà Donc, avant de commencer cette petite vidéo Bien sûr, si toi, tu Si toi tu démarres à Yu-Gi-Oh, je te conseille, lis ce bouquin. Même si tu n'aimes pas lire, il faut le lire. Parce que c'est important. Après, euh, on a une petite carte du Link, qui est plutôt pas mal. Pour le jeu du Headlink. Eh ben oui, parce que je me suis mis à du Link aussi. Et après, on a un petit... Euh, Tapis en plastique. Voilà, un petit tapis en plastique de la horde des zombies, donc il est plutôt pas mal. Voilà, tout simplement. Et après, moi je trouve honnêtement que ce deck c'est un peu du what the fuck. Mais vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. On va commencer par les cartes pièges. Donc vous allez dire euh, oui, bon, des cartes pièges. Et pourquoi pas l'extra deck au début parce que le problème de ce deck, c'est qu'il a qu'une carte extra deck. Et je veux euh, je veux vous, vous le laisser pour la fin, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je suis sadique. Oui, je suis sadique, oui. Mais on va analyser ce deck ensemble. Cette carte n'a rien à faire dans ce deck. Le masque de la restriction. Pourquoi Parce qu'elle empêche tout le monde. C'est une carte de piège continue. Et elle... Là, on empêche tout le monde de faire des sacrifices. What Dedans, il n'y a pratiquement que des monstres à sacrifice. What Après, euh, Parfum d'anti-magie. Donc, le Parfum d'anti-magie, voilà. Donc, euh, carte où il faut attendre un tour pour activer une carte magique, voilà. Tout simplement. Métaverse, qui est une carte qui est plutôt pas mal quand on n'a pas le terrain sur le terrain. Voilà. Après, qu'est-ce que cette carte à faire là à Envoyer cinq cartes du dessus de votre deck au cimetière. Je suis tout à fait d'accord, mais bon, on n'a pas cinq livres de la magie de la lune pour pouvoir les faire revenir. Après, piège du tombeau royal, donc, une carte basique pour les, pour les zombies, si je me trompe pas. Attendez que je vois les effets. Lorsqu'un ou plusieurs monstres zombies sont invoqués spécialement dans les puits de votre adversaire ou sur votre terrain, des deux cartes sur le terrain et détruisez-les. Oui, c'est plutôt pas mal, ça fait un petit rad... un petit, euh, tourbillon jumeau. Sanctuaire hanté. Donc, en tout cas, la carte, elle fait bien peur, et si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez cibler un zombie dans votre cimetière, invoquer le spécialement, et si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler si une carte zombie dans votre cimetière, invoquez le spécialement, mais ses effets sont annulés, pardon, je bave. Ces effets sont annulés, vous pouvez uniquement un utiliser l'effet de Sanctuaire Hanté une fois par tour, et uniquement voilà, une fois durant le tour, voilà. Après, le retour des zombies. Ah, c'est plutôt pas mal. Après, balade partagée, carte magique. Effet, le reste de ce tour, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis votre main deck au cimetière, à la main de votre adversaire, sauf si, en les piochant, vous pouvez piocher immédiatement une carte, vous pouvez activer qu'une balle partagée partout. Voilà. Alors, je, je deux secondes, je règle. Alors, excusez-moi pour la lumière, il commence à faire nuit, il commence à faire froid, j'ai la flemme. Voilà. J'ai eu la flemme de tourner cet après-midi, je le fais aujourd'hui. Enterrement d'une autre dimension, qui est une carte qui est plutôt pas mal, qui permet de récupérer des cartes monstres banni. Il est renvoyé au cimetière. Enfin, deux monstres bannis, exactement. Entraîné par la tombe. Oui, ça fait, euh, tu, tu, tu défausses une et tu draws une. Voilà. Enfin, non. Ton adversaire te fait défausser une carte et tu en draws une. Voilà. Qu'est-ce que cette carte a à faire là? Portail des monstres. Ça, je suis d'accord. Sacrifier un monstre et dévoiler des cartes au-dessus de votre deck. Puis jusqu'à dévoiler un monstre qui est invocable, posable normalement, invoqué spécialement et aussi les autres cartes dévoilées qui sont envoyées au cimetière. Oui, bon, ben oui. Voilà. Sacrifice inutile, qui est toujours intéressant. Mais c'est pour un combo et vous allez voir que c'est vachement fandard. Appelle la momie. Donc toujours autant... Voilà, toujours autant... Ça c'est pour les decks zombies, de toute façon, une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre zombie depuis votre main. Vous ne devez contrôler aucun autre monstre pour activer et résoudre cet effet. Voilà quoi. Ah, livre de la lune. Carte très très forte. Carte très très forte. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu as choisi ce deck Parce que j'ai envie de me faire des decks un peu plus méta. J'en ai marre de jouer avec mon deck pyro volcanique parce que maintenant il se fait poutrer la figure. Voilà, donc j'ai le deck Salamangande que je dois faire. Et voilà quoi, c'est pas facile. Après, œil de la domination. Ouh, c'est sûr que l'œil de la domination ça fait peur. Regardez, est-ce que cette carte vous fait peur œil de la domination. Si b un monstre zombie que vous contrôlez, max 2000 points d'attaque, c'est tout, il peut attaquer directement. Monde zombie, qui est devenu très très fort, j'en ai après mes dépens. Après, lutte du pouvoir zombie. Et enfin, Nécronisation Zombie. Ça, c'est une carte qui est très très forte aussi. Ça, on peut pas dire. Donc, je sais pas si vous allez entendre, mais il y a mon collègue qui vient de rentrer. Voilà, je vous dirai pas son nom. Pour l'anonymat. Book Emis. Book Phantom. Synthoniseur de niveau 1. Ouais, mais à quoi ça sert? Ouais. Vous pouvez envoyer spécialement un nombre de votre choix de jetons moutons noir Sur le terrain. C'est un effet type. Donc si je veux, paf, j'invoque 5 jetons ou 4. Ils ont 0 d'attaque et 0 de défense au niveau 1. Bof, pas terrible comme zombie. Incarnation du pharaon. Cette fois j'ai bien dit. Sachez que c'est la quatrième fois que je fais cette vidéo là. Pour essayer de bien la faire. Donc zombie voilà. Si cette carte est envoyée au cimetière, pour la... pour une invocation synchro. Vous pouvez les cibler un zombie de niveau 4 maximum dans votre cimetière, invoquer 2 spécialement. Ouais, plutôt pas mal. Mythe articulé. Donc après, ils ont généralisé un petit peu les, ils ont mis quelques nouvelles cartes, mais on... ils ont généralisé un peu les zombies. Donc, euh, une zombie, Donc, ça fait partie des nouvelles cartes qu'ils ont mis. Voilà. Qui est très très fort aussi. Parce qu'il permet de changer de... le niveau de 1. De 1. Et de faire des synchros de mal à de niveau 9, par exemple. Solitaire Shiranui. Alors là, je vois pas ce qu'elle fait dans ce deck, parce que le deck Shiranui, je sais, c'est fort. Mais le solitaire Shiranui, il faut, il faut sacrifier un monstre pour pouvoir l'invoquer. Ah non, vous pouvez sacrifier un monstre zombie et invoquer spécialement un synthétiseur zombie avec zéro d'attaque, 0 de défense depuis votre deck. Ah, j'avais pas compris. D'accord, ok. Et voilà, si cette carte est bannie, vous pouvez de vos, vos, vos mon, mon Shiranoï banni, donc voilà Style de synthèse, voilà, hein. vous ne pouvez utiliser l'effet des, des Shiranoï qu'une fois par tour. C'est un niveau 4 et il a que 500 points d'attaque Voilà quoi, il faudrait trouver une synchro de niveau 5 zombie. Alors je sais que ça peut se trouver Mais voilà après, Isolde, Belle des Enfers. Ok, ça fait partie des nouvelles cartes qui sont sorties il y a récemment, je crois. Il y a, y a deux ou trois ans. Je, je me souviens. Zombie Goblin. Toujours. Le zombie Goblin. Euh, ouais. Voilà, c'est une carte qui qui pourrait être pas mal si elle avait un peu plus de points d'attaque parce qu'elle a que 1100 d'attaque et c'est en effet est, si cette carte est des dommage de combat à votre adversaire envoyez la carte du jeu sur le deck au cimetière si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière ajoutez un monstre zombie avec max 1200 points de défense depuis votre deck à votre main est-ce que ça marche avec Isol oui voilà mais Isol c'est pour les fédicoles, il faut. Si vous contrôlez Tristan, chevalier des enfers. Tortue pyramide Et ouais, tortue pyramide. Tortue pyramide qui est. Quand elle est détruite au, Lorsque cette carte est détruite au combat et au, au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un mon zombie avec max 2000 points de défense. Et ça, ça fait mal. Parce que ça dit pas le niveau c'est une navigation spéciale. Alors, démon chute de J. Oui, c'est un zombie, et alors? Son effet, c'est quoi? une fois par tour, vous pouvez activer un, effet, un effet, de ses effets. Bannissez deux mon zombies de, de terre et que j'ai une carte. Si bien mon zombie banni placez-le au-dessus de votre deck. Ouais. Il a que 1500 points d'attaque. Après. La carte qui est sortie récemment, Gozuki. Gozuki donc c'est. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, euh, Gozuki. lutte depuis votre cimetière, invoquez okay, spécialement un monzom, lutte depuis votre main. Et vous pouvez utiliser chaque effet de Gozuki qui nous prend par tour. Ah bah oui, ça c'est pas mal. Il est pas mal celui-là. Mizuki, donc des zombies aussi, hein. Voilà, c'est que des zombies. Après, Tristan chevalier des enfers. Avec ça, on pourrait faire un petit, euh, un petit dragon exilé rébellion des ténèbres. Maître hmm. des zombies, toujours utile, hein. Le Seigneur immortel. Donc ça c'est pour récupérer le monde zombie Paladin du dragon maudit Donc moi il fait penser très clairement au paladin du dragon blanc Voilà Même s'il a 1902 de patates Décomposition sans fin Carte qui a été euh, Qui... Eh bien avant que je dans ce centre qui a été recherchée aussi Après, Goku N Mecha Maléfique, zombie de niveau, avec 2400 points d'attaque, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc un sacrifice, un sacrifice, donc oui. Dragon Zombie aux yeux rouges, donc, qui est très très fort pour invoquer des zombies, et on peut l'invoquer spécialement en si je ne me trompe pas, en par sacrifice, en, une position d'attaque, un sacrifice et de monstre zombie. Détruit un monstre un zombie au combat et envoie le cyncas, vous pouvez l'invoquer spécialement. Voilà. Donc euh, en gros, voilà, ça peut être pas mal. Après, alors celui-là je me demande pourquoi. Honnêtement, je me demande pourquoi. Donc si vous avez la réponse, vous pouvez me, me le dire. Hein. Chariot de feu. carte que j'ai pas mettre dans le deck, ça c'est sûr. J'ai essayé de faire un un bon mix. Alors celle-là je peux, celle-là mon Dieu, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'aime, enfin, qu'est-ce que je peux apprécier cette carte. Floraison Luisante. Elle me fait passer à bulbe lumien mais en... en zombie. Et c'est un synthoniseur. Donc ça peut être pas mal. Banshee, mon necro. Donc oui Niveau 4 1800 Ça peut être pas mal Tatsunecro. Donc pour les connaisseurs Cela me fait penser à Tatsunoko Voilà La, la, la, la petite synchro Synthoniseur de niveau 2 Qui était recherchée à l'époque Et je sais pas si elle est toujours recherchée Ensuite Roi du déclin Roche. Donc celle là c'est sûr Hein et pété, parce que je vous dirai pas les faits, vous l'avez vu dans le duel avec Stardust. Et dragon raconte zombie aux yeux rouges. Voilà, c'était le seul monstre de Donc les amis, je vais vous dire à plus, hein, voilà, tout simplement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi j'ai essayé de le faire. Et euh, je vous donne rendez-vous. Euh, ah ben oui, pour euh, pour fin avril début mai, pour faire au minimum deux ouvertures. Un deck de structure, encore, oui. Et les le monde infini, voilà, où j'ai faire où j'ai faire enfin une ouverture où il n'y aura pas de cheat, voilà. Il y aura, je serai euh, tout seul ou accompagné de Sardos pour faire cette ouverture, mais eh ben, il n'y aura plus droit enfin qu'il y aura il y aura plus qui sera calme pour prendre tout qui sera à tout court voilà il y aura plus qui sera à tout court sur ce je voulais je vous dis à plus et je vous remercie de m'avoir regardé et ciao tout le monde on n'a pas vraiment le temps de s'amuser normal on est là pour s'améliorer pour y arriver on s'entraîne sans répit ça Nous te montrons qui on est Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération